Hey Bienvenue sur la chaîne Aujourd'hui, je te présente l'envers du décor de Space Nosey. Comment ça tu t'en fous Allez viens A commencer par le décor extérieur du Shifumi. J'y ai fait des plans fixes, des plans de dessus et des travelling. On Mon appart ressemble à un studio de tournage ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais Alors pour ceux qui se le demandent, oui il y a bien un chapiteau chez mon voisin. Demande pas, ça sert à rien. Ah oui, il y a les autres décors. Comme le couloir... ou le labo. Ce sont des boîtes en carton créées par Extreme 7. À l'origine, c'est pour faire des dioramas avec des figurines. Mais je l'ai un peu détourné pour les décors de Space Nosey. Ou peut-être que je suis une figurine qui parle... Je voulais en faire une vidéo à part, mais finalement, j'ai mal cadré, donc du coup, bah, je vais vous la passer, mais on accéléré. C'était chiant. Hein. Il y a encore d'autres décors, comme le hangar ou la soute à cargaison du sweater. C'est du papercraft, imprimé, découpé, plié et collé par nos soins à Fox et moi. Ensuite, les différents véhicules, toujours en papercraft. Mais dis-moi, Jamy, c'est quoi le papercraft le Papercraft, c'est des maquettes en papier. Imprimées, découpées, pliées, collées par nos soins à Fox et moi. Ça, c'est la malle aux accessoires et aux costumes. Bon je sais, ça déborde. Mais bon, c'est la malle aux accessoires et aux costumes. J'ai plusieurs anecdotes sur la pré-production ou sur les tournages des bêtisiers, mais je le garde pour une prochaine vidéo. Et voilà la bête, le PC de la préhistoire. Il m'a fait tellement rager quand il plante ou quand il rame. C'est toute une histoire de haine entre nous. Le PC de la préhistoire. Voici à quoi ressemble le dernier montage de Space Naughty. Il y a beaucoup de travail derrière et beaucoup d'effets spéciaux, type Action Nation Show ou divers FX que j'ai trouvé à travers le web. Ainsi que des green screens de YouTube. Je ne maîtrise pas After Effects, donc je fais avec les moyens du bord. Et pour la petite anecdote, j'ai monté l'épisode avec la chanson de Bonnie Tyler Annie de Hero dans la tête. Et en parlant de musique, j'ai mis en compétition plusieurs compositeurs sur Fiverr. Mais dis-moi Jamy, c'est quoi Fiverr Stop Arrête cette blague Fiverr est un site qui permet à des indépendants de vendre leurs services. On peut trouver de tout sur Fiverr, comme de quoi faire une BD par exemple, ou carrément un jeu vidéo. Mais moi ce qui m'intéresse, c'est la composition pour mon court-métrage. Suivant ce que vous voulez sur Fiverr, le vendeur pourra vous faire une offre. Plus élevée que ce qu'il propose, c'est normal. Je prends mon exemple, il fallait composer sur le montage de l'épisode. Ah, excusez-moi, la notoriété. Ah non, c'est mon banquier. Est-ce que ça m'a coûté cher Non, <rire> oh, ça va, il me reste des sauces dans le frigo, comme ça je me fais des tartes au ketchup. J'ai finalement gardé les trois compositions d'Avry Barbe, Nicolas Favreau et A44. C'est ceux qui se rapprochaient le plus de l'idée que je me faisais de la musique de Space Naughty. J'ai fait un mixte entre les trois compositions, ce qui a donné ce que vous avez vu dans l'épisode. Peut-être même qu'elle lisait dans mes pensées... Ah non Ce running gag devient lourd Vous avez aimé cet envers du décor N'hésitez pas à le dire dans les commentaires et à liker la vidéo. Il y aura bien sûr d'autres épisodes de Space Noize, donc si vous ne voulez pas les louper, abonnez-vous et activez la cloche. Le plus important, c'est que si vous avez aimé mes vidéos, et si vous voulez me soutenir et faire grandir la chaîne, partagez Partagez, c'est le plus important. Oh oui, même toi jean kevin qui est tombé sur mes vidéos entre deux branlettes, on te voit. Je vais être en vacances, donc il n'y aura pas de suite directe à Space Nosey pour l'instant. Il faut qu'on finisse l'écriture et qu'on commence les tournages. Donc euh, pour patienter, je serai deux, trois petites vidéos euh, par-ci, par-là, peut-être comme euh, celle-ci, si elle fonctionne bien. Que dire de plus, à part oh, repartons à l'aventure